Les journalistes doivent être en PLS en ce moment puisqu'ils avaient déjà du mal à imaginer qu'il y ait une cohabitation. Alors ce qui est arrivé hier soir, ils l'avaient ni anticipé et ils vont avoir beaucoup de mal à le commenter parce que c'était un, ouais, un peu chaud. Donc hier soir, c'était le résultat des législatives second tour de 2022. Et euh, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est un résultat qui est euh, inédit alors qui était imaginable, hein, c'était euh, tout à fait imaginable, c'était même souhaitable d'une certaine manière sauf que euh, figurez-vous que c'est une situation qui est quand même extrêmement particulière puisque c'est une situation contre laquelle la Vème République a été conçue. Alors pour revenir un peu sur le côté historique, en gros quand De Gaulle a imaginé son régime à lui, la 5ème République, mais même avant dans un truc qu'on appelle le discours de Bayeux, son idée c'était d'avoir un exécutif fort et donc d'avoir une assemblée qui serait un peu aux ordres. Ce qui est arrivé avec la 5ème République, hein, à chaque fois on a réussi à avoir une majorité très très claire et même pléthorique pour chaque gouvernement, enfin quasiment pléthorique pour chaque gouvernement, il y a eu des exceptions évidemment, euh, mais il n'empêche que voilà, c'est quelque chose que euh, De Gaulle voulait. Il voulait absolument éviter les gouvernements de coalition, euh, donc le fait qu'il euh, y ait en fait des partis qui, euh, par leurs alliances réciproques et euh, successives, euh, puissent virer des gouvernements et puis euh, en remettre des nouveaux, et puis à la faveur d'une nouvelle coalition, revirer un autre gouvernement, etc., etc., etc. Et donc hier soir, euh, l'élection législative qui normalement est quelque chose qui euh, favorisait notamment les partis les plus centristes, euh, qui est quelque chose qui, euh, normalement, permet d'avoir une vraie énorme majorité, et eh bien a donné un résultat euh, qui est euh, très, très étonnant, c'est-à-dire que euh, le président élu euh, donc, a eu quelque chose comme un peu plus de 220 députés, hein, de, de, des chiffres actuels. alors ça s'affinera au fur et à mesure du temps, là pour l'instant j'ai pas les chiffres définitifs, mais voilà à peu près de 220 députés de ce que j'ai euh, compris, euh, la majorité étant à 289, on en est quand même loin, il euh, y a une, une, une soixantaine, peut-être une quatre-vingtaine de députés chez euh, droite républicaine euh, LR, il euh, y a euh, une, une 80 vingtaine voire une 90 vingt de députés Rassemblement National, et puis 150 députés euh, NUPES. En gros, c'est ce, ce que donnerait actuellement l'Assemblée Nationale. Ce qui fait que... En l'état actuel, aucun parti ne peut s'accorder la majorité, aucun parti ne peut faire voter une loi de lui-même. On est dans une situation complètement inédite, une situation qui oblige le système à redevenir parlementaire ce que la 5ème République n'a jamais été et n'a jamais souhaité être. Alors ça veut dire beaucoup beaucoup de choses, ça veut dire que ça va peut-être être le retour des motions de censure, ça veut dire que ça va peut-être être le retour des dissolutions euh, au fur et à mesure, parce qu'un président qui ne peut rien faire avec son assemblée, euh, la 5ème République a prévu ce cas de figure, ça s'appelle l'article 12, et l'article 12 c'est la dissolution, donc euh, il va peut-être pouvoir redéclencher des élections législatives. Il n'empêche qu'aujourd'hui, s'il déclenchait des élections législatives, ça donnerait peut-être à peu près le même résultat. Euh, donc à mon avis, il va falloir qu'il attende. Mais s'il attend et qu'il dissout, ça risque de décaler le calendrier, euh, le calendrier électoral, calendrier qui a été fait euh, dans, les, dans le début des années 2000 pour justement faire que l'élection présidentielle donne une claire majorité au président de la République. Bref, nous sommes dans une situation qui est complètement inédite, complètement nouvelle et d'un point de vue institutionnel c'est euh, complètement euh, fou euh, ce qui est complètement fou aussi euh, c'est que du coup euh, bah ouais le retour de la motion de censure la dernière motion de censure qu'il y a eu je crois que c'était en 1962 voilà pour vous dire à peu près l'idée euh, donc j'étais très très loin d'être né euh, et euh, je pense que pas mal d'entre vous également et puis euh, c'est d'une certaine manière la fin de la cinquième république en mode bulldozer hein. ce que vous avez connu sous macron sous sarkozy sous hollande euh, bah c'est fini euh, c'est à dire que là pour le, pour le coup avec une assemblée de ce type-là, on ne pourra plus avoir un président bulldozer qui donne ses projets, qui utilise tous les moyens pour les faire arriver à terme au plus vite, ça c'est pas possible, Macron ne peut plus faire ça, donc d'une certaine manière on en a quand même fini avec ce président bulldozer qu'on avait depuis 5 ans maintenant. Bon, il n'empêche qu'on euh, a une abstention qui est énorme, euh, une abstention qui euh, progresse d'année en année, euh, de quinquennat en quinquennat. Euh, peut-être qu'il va y avoir une modification du quinquennat, d'ailleurs, peut-être avec cette histoire. On parlera de ça après. Euh, il n'empêche que les législatives n'intéressent personne, toujours. Euh, et là, même avec ce résultat-là, c'est pas sûr que ça intéresse grand monde à la suite. Euh, donc c'est quand même assez inquiétant. En plus, Macron, il a fait absolument aucune campagne. Euh, alors pour lui, c'était d'une certaine manière une formalité alors ensuite, une fois qu'il a vu que finalement c'était pas forcément dans la poche, il a décidé de faire une espèce de campagne de chef de guerre en allant près des près des, des, des avions, en allant en Ukraine et tout ça, pour essayer de dire qu'en fait il lui fallait une majorité solide et tout ça, bon... Ça n'a pas marché, euh, il n'empêche qu'il n'y a pas eu de mobilisation du tout, hein, que ce soit dans aucun camp. Euh, donc euh, on a euh, un énorme problème d'abstention, et ça c'est je pense le premier problème euh, de ça. C'est ce qui nous amène à dire quand même que c'est une crise politique assez énorme ce qu'on est en train de vivre. Euh, une crise politique qui aujourd'hui même institutionnellement a donc des répercussions. Il n'empêche que euh, l'abstention est énorme euh, chez les jeunes et euh, chez les pauvres, principalement. Euh, donc euh, si on veut que labstention perd du terrain va falloir mobiliser beaucoup et, euh, et pour ça aujourd'hui il n'y a pas de recette miracle puisque euh, même quelque chose qui me semblait moi euh, être un coup de génie à ce niveau là qui était euh, le, le, le mot de Jean-Luc Mélenchon, euh, élisez-moi premier ministre, n'a pas fonctionné. La personnalisation euh, des législatives n'a pas fonctionné. Le deuxième résultat important c'est donc que Emmanuel Macron a été battu. Euh, Emmanuel Macron a été battu et alors je dis Emmanuel Macron et pas euh, le nom de son parti, la renaissance... Euh, ou ensemble, ou tous ces trucs là, Moi, je, je, je je connais plus rien avec leurs trucs, ils ont, ils ont changé de nom quatre fois, hein. on croirait l'UMP, le RPR quoi, c'est terrible. Donc euh, pas de majorité absolue, ça veut dire pas de bulldozer. Ça c'est top. Euh, on peut dire aussi au revoir à Christophe Castaner, au revoir Amélie de Montchalin, au revoir Richard Ferrand. Alors ça fait beaucoup de têtes en moins encore une fois pour euh, la République en Marche, euh, Ensemble, Renaissance, tous ces trucs là là. Euh, Peut-être même que certains d'entre eux, on les reverra euh, au tribunal. Euh, on verra bien. Hein, je sais pas. Peut-être que éborgner des gens, ça sera euh, potentiellement jugé bientôt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue institutionnel, ça veut dire que on va avoir euh, un premier ministre. Peut-être que ce sera toujours Elisabeth Borne, mais qui va devoir marcher sur des œufs. Euh, ce qu'on appelle la déclaration euh, programmatique de tout début de mandat, là, euh, et qui euh, donne lieu à un vote de confiance de l'Assemblée, euh, risque d'être très intéressante, puisqu'on va se retrouver avec quelqu'un qui va devoir faire de la langue de bois de manière extrêmement habile, mais pas trop non plus, pour éviter de, de vexer euh, euh, qui se serait allié euh, au, au parti de Macron. Bref, c'est... Compliqué, très très compliqué. Macron pourra plus jouer au bulldozer, ça c'est quand même assez fou. Euh pareil, il n'y aura plus d'enfumage euh, de, de la commission citoyenne sur le climat ou du grand débat national, puisque euh, il faudra l'aval de l'Assemblée. Euh, là, l'Assemblée a repris le pouvoir. Hein. Vraiment, il faut se, faut se mettre ça en tête. L'Assemblée a repris le pouvoir. Donc il n'y aura plus ce type d'enfumage. Ça, ça ne pourra plus exister, parce qu'il faudra absolument que euh, Macron fasse des alliances. Et alors ça, c'est quand même assez terrible. Euh, donc ça va être des alliances soit permanentes, soit de circonstances. Est-ce que Emmanuel Macron va s'allier avec le Rassemblement National ou les Républicains pour pouvoir euh, gouverner le pays, euh, euh, de manière de, pendant les 5 ans à venir là, ou est-ce que, et dans ce cas-là quand même il faudra qu'il les satisfasse euh, quand même de son côté, ou alors est-ce qu'il va faire des alliances de circonstances à chaque projet de loi, ce qui fait qu'on risque d'avoir un très très gros turnover euh, des gouvernements, avec des gouvernements qui sautent de manière assez, euh, assez régulière, ce que voulait absolument éviter De Gaulle quand il a créé la 5ème République, hein, je le répète. Donc, euh, donc euh, quelque chose de très très intéressant. Euh, Macron, euh, Macron, alors oui, alors Macron ça va être rigolo, on va voir un Macron en mode Mitterrand, euh, Macron en mode Mitterrand, cohabitation, Macron qui va arriver et qui va se servir de sa stature de président pour dire « Ah bah regardez, ça, ça va pas. Ah bah regardez, ça, ça va pas. Ah bah regardez, ça, ça va pas. » « Ah bah regardez, ça, ça va pas assez vite. Ah bah regardez, ce projet-là, finalement, il était refusé. Oh bah puis celui-là, il prend du temps. Euh, » Donc, euh, Macron, qui est un autoritaire, hein, qui est un président euh, qui est allé extrêmement vite, président bulldozer, encore une fois, euh, c'est euh, quelqu'un qui déteste le fait qu'il y ait de la démocratie, qu'il y ait de la discussion et tout ça. Et donc, à chaque fois qu'il va y avoir ce qu'il appellera un retard, ce qu'on appelle en fait de la discussion, eh bien, euh, il va le pointer euh, pour montrer à quel point, en fait, euh, la démocratie, c'est pas bien. Euh, ce qui montrera encore une fois que euh, la République en marche et euh, le macronisme est en fait un extrême droite, hein, une, une extrême, euh, un extrême marché si vous voulez, et que euh, finalement euh, bien, ce sont des gens qui ne valent euh, pas grand chose et que, une fois qu'ils seront dans les poubelles de l'histoire, nous en serons bien contents. En parlant des poubelles de l'histoire, c'est donc presque 90 députés qui seront donnés au Rassemblement National. C'est 10 fois plus qu'en 2017. Euh, merci Emmanuel Macron euh, pour euh, avoir fait l'islamo-gauchisme, le wokisme et toutes ces conneries. Euh, grâce à lui, on se retrouve avec le Rassemblement National au plus fort que jamais. D'un point de vue financement politique, euh, vu que le financement politique est basé sur les élections législatives, et bien figurez-vous que sur 5 ans, ce sera à peu près 5 50 millions d'euros d'argent public qui seront donnés d'office au Rassemblement National, sans compter la défiscalisation euh, des dons, puisque euh, les dons à des partis politiques, vous le savez, sont remboursés à, à peu près 66% pour, euh, les, euh, pour, par, pour les particuliers. Voilà, donc euh, quel plaisir hein, remboursé sur les impôts sur le, sur le revenu. Euh, médiatiquement, c'est un problème aussi, puisque... Le temps de parole et le temps d'antenne des partis sont définis aussi sur le résultat des législatives et euh, les résultats au sondage. Ça veut dire que le Rassemblement National va avoir des tribunes euh, permanentes partout. Alors, bon, c'était déjà le cas. Hein. Bon, c'était plutôt le zémorisme hein, euh, qui, qui avait euh, ce type de, de tribune. Il n'empêche que, voilà, ils vont avoir beaucoup de vues. Euh, euh, en plus, leurs mensonges sont très très rapides à faire. Hein. C'est ça qui est pratique quand on est dans ce, dans ce camp-là. Euh, donc, c'est très rapide à dire. Euh, donc, ça, ça va leur faire vraiment beaucoup beaucoup d'importance. Donc, alors là. Euh, là, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, mais attends, euh, regarde, t'as vu qui a été élu au Rassemblement National, enfin, je veux dire, ils sont nuls, tout le monde va se rendre compte qu'ils sont nuls, il n'y a pas de souci. Alors oui, ils sont nuls, mais personne ne s'en rendra compte, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, Aujourd'hui, il y a des gens qui votent automatiquement pour Rassemblement National, euh, même s'ils sont absents à l'Assemblée, même s'ils sont nuls, même si leurs idées ne convainquent que pas ces gens-là, ils votent automatiquement pour, euh, pas pour les idées, mais parce qu'il euh, y a une espèce d'habitude de, ouais, de, de, de vote euh, rassemblement national dans une certaine partie de la population euh, qui a été complètement dépolitisée ou qui a été déçue du mitterrandisme notamment. Bref, beaucoup de choses euh, qui risquent de poser problème, ce qui veut dire que médiatiquement, euh, là j'ai noté deux trois trucs. Euh, euh, attendez-vous à un agenda anti woke hein, qui va se mettre en place par les deux extrêmes droites, hein, celle de Macron et celle de Le Pen. Donc euh, attendez-vous à ce qu'on reparle des polémiques sur l'avortement, sur le voile, sur le burkini, euh, contre la PMA pour toutes, contre les questions LGBT à l'école euh, et euh, bon il y en a encore euh, des mille et des cents. Euh, le Rassemblement National avec 90 députés va avoir bien bien le temps de nous emmerder et, euh, et je suppose qu'ils en jubilent d'avance. Euh, mon seul espoir c'est que euh, en effet ils soient euh, aussi nuls que ce qu'on imagine et que, à ne pas être formés ils forment de la même manière que les anciens députés de La République En Marche qui se sont euh, be pour beaucoup barrés euh, à cause de, de, de l'ambiance de, de devoir euh, rester la nuit voter à la place de ceux qui étaient médiatiques et qui devaient dormir pour aller au matinal le lendemain euh, de, de cette même manière qu'ils soient mal formés, mal accueillis euh, mal fichus et qu'en fait on en ait une bonne partie dont on n'entende jamais parler ça ce serait quand même un gros plaisir ce qu'il faut se dire c'est que 90 députés c'est euh, plus de deux fois plus que ce qu'ils avaient eu la dernière fois la dernière fois c'était un espèce de, de, de coup de poker de Mitterrand qui en gros savait qu'il allait perdre les législatives de 86 et qui du coup pour faire en sorte que la droite n'est pas autant de députés que ce qu'ils auraient dû avoir à l'époque, euh, a instauré de la proportionnelle euh, partielle. Et du coup, ça a donné 35 députés euh, au Front National. Et bizarrement, euh, après, il euh, bah, y a eu tous les scores, euh, de, euh, tous les scores de ce parti. Euh, notamment, bah, il a fallu attendre que 15 ans pour que euh, Le Pen soit ensuite euh, au second tour en 2002. Donc, euh, c'est un très très mauvais signe. C'est vraiment un très très mauvais signe. Et je pense qu'il faut quand même s'arrêter dessus. Bon, maintenant, on va parler de l'ANUPS. Donc, l'ANUPS, euh, moi, je suis triste pour certains des résultats. Alors, moi, je suis triste, évidemment, pour... Attendez, je vous sors le, je vous sors le tract... Je suis triste pour Annick Prévost, pour laquelle j'ai milité. Euh, je vous sors le tract quand même, parce que je l'ai toujours. Il ne servira plus à rien, mais voilà. Euh, je suis triste pour Annick Prévost, euh, pour qui j'ai milité et qui n'a pas été euh, élu et qui a même été éliminé au premier tour. Je suis évidemment triste pour Roxane Lundi. Et je suis triste pour mon département, l'Oise, qui n'a aucun député euh, NUPS. Euh, tous les députés de l'Oise sont euh, soit euh, de droite, soit euh, d'extrême droite, euh, ce qui ne fait pas très plaisir. Le seul député euh, de la République En Marche, donc de l'extrême droite macroniste, c'est Eric Wirth, pour vous dire le, le problème. Nous avons euh, François Ruffin, Adrien Katnins, euh, Caroline Fiat, Mathilde Panot, euh, Hugo Bernal ici, euh, Jean-Luc Grattenon, Clémentine Autin, etc., etc., qui sont reconduits. Le seul qui n'y est pas arrivé, c'est euh, l'arrivée. Euh, donc. Euh, Bon, je, je fais un jeu de mots, mais c'est quand même un peu, un peu triste pour lui, mais voilà. Euh, donc, il y, y en a un seul qui n'a pas été reconduit parmi les députés sortants. Et euh, rejoignent donc l'ANUPS, euh, des Émeric Caron pour le mouvement animaliste, euh, qu'on connaît parce que personnalité médiatique. David Guiraud, personnalité médiatique aussi, euh, lui pour le coup, euh, chez LFI, porte-parole jeunesse LFI. Euh, Rachel Keke, femme de ménage, femme de chambre... Euh, de l'Ibis des Batignolles, euh, Antoine Léoman, personnalité médiatique également. Et puis, alors, il euh, y a aussi euh, Clémence Guettet qui était la coordinatrice du programme. Ou bien, euh, aussi, et euh, je veux faire une petite mention spéciale à celui-ci, Rodrigo Arenas. Rodrigo Arenas que j'ai eu la chance d'interviewer il y a quelques temps maintenant avec Calivision. Rodrigo Arenas qui euh, parle beaucoup des questions d'éducation, qui était euh, le patron de la FCPE, la Fédération euh, des parents d'élèves. Euh, donc, euh, quel plaisir d'avoir euh, Rodrigo Arenas. Euh, l'assemblée euh, je lui fais des bisous globalement on a le du coup euh, quelque chose qui est assez proche de ce qui se passe pour le rassemblement national on a un temps de parole qui va être augmenté dans les médias de fait euh, un temps d'antenne qui va être augmenté dans les médias c'est des députés qui vont être très très présents puisqu'ils ont quand même signé le contrat euh, de, de la France Insoumise notamment euh, qui euh, fait que bah ouais il se retrouve avec euh, avec euh, avec des gens qui, qui ont été très très présents lors de la pré précédente législature donc quel plaisir euh, c'est un projet qui convainc quand même de plus en plus de gens euh, même si euh, voilà, la gauche avait été détruite par François Hollande elle est en train de se reconstruire et beaucoup plus vite que ce qu'on s'imaginait ce qui est quand même assez ouf euh, évidemment ça veut dire qu'il n'y a pas de gouvernement euh, puisque 150 députés c'est pas suffisant pour faire un gouvernement euh, de la l'ANUPS alors c'est un petit peu chiant, euh, il peut y avoir des alliances mais alors là je vois vraiment pas avec qui et globalement ça n'a pas tellement l'air d'être dans l'idée le, dans le, dans euh, qui plus est euh, il y a euh, cette idée potentielle que la se serait euh, détruite par ce résultat. Euh, pour moi c'est pas le cas, euh, les désaccords ça ne veut pas dire qu'on se tape dessus tout le temps. Euh, n'est-ce pas Fabien Roussel mais voilà le, avoir un désaccord ne veut pas dire qu'on a besoin de se taper dessus tout le temps même au sein du même groupe parlementaire il peut y avoir des votes dissidents c'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir ça la dernière fois qu'on a vu ça euh, les dissidents se sont fait 49 3 dans la gueule par Vals mais euh, là pour le coup euh, c'est pas c'est pas tellement le cas voilà je pense que je pense que ça, ça peut se faire et que la se peut devenir un groupe parlementaire et le premier groupe d'opposition ce qui est quand même une sacrée victoire d'avoir réussi euh, à faire ça euh, en euh, en un mois quoi. Conclusion, la France s'enlise dans une crise politique euh, elle était annoncée depuis un petit bout de temps maintenant euh, on sait pas exactement quand ça a commencé alors il y en a certains qui font revenir ça justement à, à des euh, 1986 euh, au moment où il euh, y a eu des premières percées de l'abstention il y en a qui font re remonter ça à euh, percée du front national en 2002 euh, d'autres à 2005 avec euh, le vote contre le tce d'autres à 2010 euh, quand il euh, y a eu la retraite à 62 ans malgré l'énorme mobilisation dans la rue euh, on pourrait aussi le faire remonter à 2016 avec le mouvement de nuit debout, on pourrait le mettre à 2018 avec le mouvement des gilets jaunes, on pourrait le mettre à 2020 avec la crise Covid. Euh, il n'empêche que euh, tous ces petits éléments euh, mis bout à bout, en fait qui sont d'énormes éléments de crise politique, euh, commencent à peser très très lourd sur la Ve République au point que euh, aujourd'hui euh, les institutions parlent contre euh, l'esprit des institutions. Euh, le fait de ne pas avoir d'assemblée euh, avec une majorité claire, c'est un événement historique. Il faut bien se rendre compte que ce qui s'est passé hier est quelque chose Chose qui n'était absolument pas souhaité par cette constitution et par l'esprit de cette constitution, donc il y a quelque chose euh, qui euh, en effet est de l'ordre de la crise politique et qu'il va falloir résoudre, et c'est là où il y a un problème. Le problème, c'est qu'actuellement au pouvoir, nous avons quand même deux extrêmes droite très puissantes, celle de Macron et celle de Le Pen, qui euh, du coup euh, voient comme débouché à cette crise politique une débouchée à la Orban, une débouchée à la Erdogan, donc la Hongrie et la Turquie, c'est-à-dire un débouché autoritaire, en fait. Euh, faire une réforme institutionnelle qui leur permettrait d'avoir un, une forme de pouvoir absolu. Alors on a de la chance, ces deux extrêmes droites euh, qui euh, se réconcilie sur le côté autoritaire mais sur le reste, c'est pas tout à fait la même chose quand même, donc on a quand même cette, euh, cette chance euh, d'avoir deux extrêmes droites qui ne sont pas encore réunifiées on va espérer qu'ils ne se réunifient pas euh, en cours de route mais euh, voilà, donc ces deux, ces deux mouvements extrêmement autoritaires vont euh, vouloir déboucher cette crise faire déboucher euh, cette crise par euh, euh, je ne sais pas, par exemple, une modification des institutions qui serait euh, à la faveur d'une majorité automatique pour le président, par exemple. Ce qui, euh, là, pour le coup, euh, serait, euh, serait quand même assez fou. Euh, sachant que la majorité automatique, normalement, c'est comme ça que fonctionnent nos institutions aujourd'hui. Euh, c'est pour ça que notre constitution était quand même sacrément pourrie. Et, euh, et, et hier soir, euh, bah, la constitution a fait l'inverse de ce, à elle est, ce pour quoi elle est faite. Ce qui est quand même assez fou. Bref. Il n'empêche que, voilà, on a deux, deux autoritaires en place. Il aurait fallu. Il aurait fallu un débouché autre. Euh, il aurait fallu que je sais pas, par exemple, on réfléchisse à une sixième république, que les travaux de la commission citoyenne pour le climat, les travaux du grand débat national servent à quelque chose euh, qu'ils permettent de euh, mettre en place d'autres institutions qui auraient mise en avant davantage la participation citoyenne la démocratie euh, des contre-pouvoirs, des choses de ce type là et au lieu de ça on va avoir une importance encore plus forte donnée aux hommes politiques et aux femmes politiques euh, et notamment euh, bah, actuellement à des gens qui sont euh, dans une tradition extrêmement autoritaire euh, extrêmement violente euh, qui vont encore durcir leur, euh, leur manière de, de, de gérer euh, la cité, bref ça va être euh, malheureusement un débouché euh, très très compliqué Heureusement, euh, heureusement d'une certaine manière, il va y avoir euh, quand même pas mal de mouvements à l'Assemblée Nationale. Ça va être intéressant à suivre. Euh, mais euh, pour le coup, il y, y a quand même des choses à, à en redire, parce que euh, on est quand même dans une situation qu'on n'a pas vécue depuis très très longtemps. Et, euh, et donc, il euh, y a des choses auxquelles on n'est plus habitué et euh, qu'il va falloir euh, retrouver euh, comme, euh, comme réflexe. Bref, bref, bref. Il n'empêche que euh, après euh, toutes ces pérégrinations... Euh, je suis euh, épuisé voilà euh, on a eu euh, des campagnes qui étaient absolument nulles euh, catastrophiques qui aussi là justifie l'abstention qui a eu lieu. Euh, on n'a pas eu l'impression qu'il y avait des, des affrontements, on avait l'impression que c'était euh, tout donné comme ça. Et hier soir, ça a été d'une certaine manière quand même une bonne surprise, que Macron n'est pas la majorité absolue, il n'empêche que ça reste une, une victoire au goût, euh, au goût assez amer. Et, euh, et notamment avec des campagnes nulles de ce type, il va falloir euh, remettre en question pas mal de choses au niveau... Euh, du fonctionnement des médias et de, du fonctionnement de nos médias à nous et, euh, et notamment parler euh, de euh, ce qui est en train de se faire euh, de mon côté et de parler euh, de euh, dans la prochaine vidéo notamment de la fin euh, d'état cryptique. Voilà, il ne me reste qu'à vous souhaiter euh, de bonnes choses, n'oubliez pas les pouces etc. etc à bientôt pour de nouvelles aventures.